La mort sans joue. Oui. Je sous vous. Oui. Dans le précieux nom de Jésus. Oui. Toute couche dans le pays en pour Et moi, même, je me dis l'autre ça, mon message, mon position très spéciale pour toute nation. Quand les fondements sont renversés, oui. les, oui. les malin terrêtés. Les juste, que t il Le juste doit se mettre à la brèche. Amen. À tout secteur dans le pays, à distinction d'aucun. Communauté internationale, les ambassadeurs et les chanceliers, toutes net. Tout bandit qui a dans le pays, moi, dis-nous encore. Et nous prenons ça, puis devant. L'évangile m'a prêché en Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, sous le Jésus-Christ, les réels. Et dans toutes dimensions. Et tout le monde qui connectait avec le royaume du diable, allemand de Satan, le diable, qui a gouverné le monde, là. tout grand maçon, là, tout grand sataniste, tout grand archevêque catholique qui connectait avec le monde invisible Allemand de Satan Si ça m'a dit à la, ça m'a fait à la s'il pas réel On <rires> constate un peuple haïtien hein, Dans lequel où vous peuple chrétien qui vive Avec tous les religieux On constate Nous mêmes qui sommes humains qui voulait vivre dans le pays, qui gouverne par les gouvernés? on oui. constate depuis sous X, rivière, sous Y, on oui. constate tout le monde baisser les armes, tout le monde battre bat de devant la situation du pays. On constate une démission générale. Ou bien yon incapacité générale. Ou bien une méchanceté générale. <téril> qui gagne dans le pays? Et la démission a commencé dans le pasteur. Li commencé dans le pasteur. Li commencé dans le soi-disant apothéo. Li commencé. Dans la religieux, ça dit que c'est prêtre, évêque, catholique, archevêque, etc. Il commence dans toute grande mission. Le véran Bishop, d'ailleurs, si mon pasteur madame, pas vous monde kidnappé kidnapper, est-ce que c'est vrai? Bon, bon, document, bail, tout le monde. Est-ce vrai? Nous constatons que le gouvernement haïtien ne veut et ne peut pas aider le peuple à quel que soit le niveau. Et ça me constate. Moi, je dis le Seigneur Jésus n'est pas capable.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 ça a la bible ça a la parole de dieu ça a dieu en parole ça a dieu en parole il y a un Dieu en parole de genèse à l'apocalypse La première civilisation mondiale. Moïse te mettait en déroute, en défaite. Civilisation, avec toute grande larme, elle te gagne. Seulement avec un bâton recommandé par Dieu. Et m'a dit ça. Commencez sous moi. Nous ne sommes pas faire toute sainteté de Wuffet. Et maintenant, je me tiens à la porte avec toute mon équipe. Amen. Avec moi, l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit Moïse, bâton soit qu'il dans mon lan, à toute la puissance de l'Égypte avec elle. Bon, d'aujourd'hui, je suis plus que bâton. <métis> monsieur, monsieur, je sentis nous. Je sentis en pile. Je sentis moins en pile. Et pour ne groupe pas honte, il faut dernier sans honte. Avec main pour garder pour monsieur avec vous pile comme ça monsieur pas chrétien n'est pasteur qui cale non avec bible en main bon m'viennent dire nous n'a autorité et pouvoir pas moins, ça ça fini avec Jésus en Jésus sous deux Jésus comme envoyé de Jésus comme comme serviteur et tueur Jésus-Christ m'viennent nous ça fini avec la bible en main seulement m'a besoin manchette m'a besoin 9 mm ma avec la bible en main seulement m'a commencé avec la mort sans jour pour m'en face au nom de Jésus-Christ Si le gouvernement des autres pays soi-disant amis Ne vous parlez de nous Volontairement vous parlez de nous Mon Jésus est capable Mon Jésus est capable Et avec moi il est capable En moi il est capable par moi, il est capable. Et si nous voulons dire par nous, la mort s'en joue. Mourir Dans le précieux nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés. Les juges. Merci. Somme 11, verset 3. Je parle à la place du Dieu créateur, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Samuel, le Dieu de David. Le dieu de Daniel, le dieu de oui. Et Monsieur m'a dit nous ça m'a dit dire toute nation ça Si et seulement si Dieu ça Pas t'a existé, Je vais mourir dans nous et, et si et s'il pas Quand on peut avec Je mourir pour lui oui. Somme 24 à l'éternel La terre c'est qu'elle referme la moisson joue côté toi, pas osé à terre pour l'éternel lire. La moisson joue gardez bien. Pasteur Amel la fleur, apôtre de l'éternel, serviteur de l'éternel qui parle avec toute équipe ou directement. Je parle à la place de Jésus Christ, Dieu homme, le sauveur du monde, le grand vainqueur de Satan. Le diable a aidé ses démons. C'est-à-dire que là, tout démon qui tête la mort sans jour, Jésus te grand avec vaincu déjà. Le Saint-Esprit m'a réveillé là, euh, il y a trois jours, quatre jours de cela. Il m'a réveillé pour me dire, le Seigneur m'attend et je dois prendre position pour dire, Dieu m'attend. Nous connaissons, monsieur, parce que n'a a parlé avec nous. Tout ancien chef d'état dans pays. Nous sommes méchants. Et nous mettons le pays dans la situation. Classe politique, pays, les parlementaires, en fonction ou pas, ils sont responsables. L'exception reste exception. En toute cas, il y a une exception. Exception, mon Dieu, qu'on aime. Mais Parlementaire, classe politique, pays Ils sont responsables de ça a fait là. Et monsieur, si vous voulez Et tenez Vous êtes capables Et quand pas pas capables là Vous vous demandez aide Je parle à la place des gens de Cité Soleil Des gens de Gravine le nous améliorer de nos bandit. Kounya. Les amis ils sortent de trois côtés au moins. Ils sortent dans le gouvernement, ils sorti dans la classe bourgeoise, ils sortent dans la classe politique et ils sortent dans l'international. Et Kounya ou les non bandits, yeah, yeah. injustice sociale quand les fonds de sang renversés. Depuis, sous plusieurs anciens chefs d'État, nous constatons le pays, occupé par des hommes armés, occupé, dominé par des hommes armés, que nous, les bandits, et en même temps, bandits légaux. Et selon des informations, je vous les bandits ont payé taxes en DANDEGI, et organisé, etc. Et de jour en jour, dans le système nous toutes les jeunes qui ont gardé la vue d'eux, si le besoin de réussir, L'oblige obligés de chercher une un, un, un, un association de un bandits pour l'entrer. Il ne pas pensé à travail parce que Bandia empêche de travailler. Il n'y a pas pensé à un poste nominatif ou bien. Il n'y pas pensé à un, un, un développement personnel. Mais puisque l'association Bandia qui connecte nationale et international il n'y a pas tout là-dedans. Il va le retraquer, tandis que bientôt au va le faire partie de l'association. Dans le nom de Jésus, l'obliger de camper pour haïtiens riz de Nous constatons que la société haïtienne pris en otage et que la grande majorité acceptée et on va le dire. Je vais vous dire, je dire, seulement pas une structure organisée de Organiser le quartier ou une limite d'organisation 4. Eh, de, ou en côté. 1. 2. Depuis que nous avons le quartier, vous 3. Nous avons pas 20 personnes en côté. Jeunes garçons comme une femmes On n'a pas être avec on 38. On ne pas avec 38. On pas Pour le point de la figure, nous avons tout le monde Donc, l'esprit de la vie, nous Bon, on a des euh, bandits bon, à parler en pire, etc. Bon, on me une ville là, bon, même de devant l'église. Alors, en dedans, non? En dedans, on finit. <cười> F, I, F, I, I, <mys> <En> I, <inique. mys> Et bien, en dedans, non? <mys> Deux, simplement. Devant l'église, là. Identifions simplement. Rallions les âmes simplement. Pour est-ce qu'on Pour prendre dans la même chose avec chat de guerre. Ou ouais, un temps. Nous avons Nous faisons notre constat Nous faisons notre constat Qui constat nous est? Nous avons à vue Système Vaudoua Son gros participant Dans cette guerre là À vue Parce que l'on nom campé pour dire c'est Ougan Ougan en même temps, tout chef bandit national. Qui sort sous roue en Ougan. Ougan qui est se juste pour le faire ticouabli. Là, je pas problème. Je problème. les négatifs oui, même problème. toi pas un problème. et qu'on de problème. problème. Là, pas grand rien à la donne. On va y faire une cérémonie. on Hey, hey, grand monde entré. Bon, ça, l'abdefan, même si ce n'est si pas vrai, l'abdefan, même si ce n'est pas vrai, il n'y a pas de stade, si Alléluia! Tandis qu'il ce n'est pas vrai, il n'y a pas grand rien, là, fonder, même si ce n'est pas vrai, même bagaille, yeah? ce n'est J'ai là Non, non, non, non, Vous non Non, non, non. constaté la mort sans jour. Vous a esprit dans la tête, vous pas pour esprit pour guérir le monde, entre parenthèses. Vous constaté ou là. C'est un wou pour kidnapper yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. si yeah. les gens, racher les gens, manger les gens, voler les bagailles, voler les camions. Moi, je prends par un grand machin, un grand commerçant, vous voler un camion, un camion de Monsieur Ougan, la mort en jour, fait le bail 450 000 dollars haïtiens pour camion, pour camion de Et puis il va livré. Et la mort sans jour en face Depuis très longtemps Il m'a fait le ballon son Mais son frère m'a dit ici Qui fait ça Il m'a pris quatre frères Parce qu'il a négocié à la mort sans jour Vous voyez le camion Sur le kwa de bouquet, Sur le kwa de Et puis monsieur Je vois le monsieur dans la négociation Michel a payé 100 000 dollars Pour prendre le camion il va dire moyen, il va venir moi. Il t'a pris la mort jour. Moi-même, pasteur, mais la fleur, je Et pris l'île. Eh bien, Mme le ciel tend. Si monsieur vient de côté, soit la mort sans jour ou la gloire de Dieu avec le camion, ça. Soit. Et le dernier camion pour le vol. Au nom du sang versé de Jésus. Je si je ressuscite mort, mort. monde avec nous, Jésus m'a je en ressuscité mort. Si je suis bloqué tout diable qui a pris un cap rentré. Je là. Je fais un camion en parler. Je fais un camion en danser. Je fais un camion di en dire béni soit l'éternel. Hein? C'est Gardez, camion, ça Cela veut dire que si vos doigts sont là pour le développement, c'est pour le chef. Je ne sais pas si vous avez un chef dans Ougan. C'est pour le chef Ougan ça. T'as classé. Oui, oui. Moi, monsieur, me je permets peux pasteur. Fais mal pour opter avec le peuple. Dans le groupe pasteur, dans l'équipe, je ne peux pas classé, non. défi. Donc, tout chef bon Dieu constaté, ce sont des grands Ougans, des grands sorciers. Et là, dit, Ougans, qui ça prêts de Ougans sont près de vos douliers qui là pour faire cérémonie et qui une équipe mauvais esprit danser dans cette tête de. Comme Fils aimés par Pablo Léo, diable, m'a dit mauvais esprit. M'a dit esprit malin. M'a dit esprit méchant. Amen. Et m'a dit, fils docteur, fils au Canada, pour t'avisionner, visionner ça ou grand pareil oua, Il y en a la tête de... Nous vais vous rencontrer ça, vous avez entendu ça. Mais ça, l'homme y a un homme qui a fait un crime. Il y a un esulifreda dans la tête. Ça, c'est une équipe diable. Mais ça, et, et, la mort sans jour, il y a un homme qui a fait Tendez bien au pays. Et vous ça, vous avez Mbaldou, comment m'di la avec yo Ligè, en juli Freda, nan tete-ti. Ligè, en juli 7 kout couteau. nan tete Et sa fè brache, moun, manje moun nan. Ligè, en juli criminel. nan tete-ti. Ligè, en barola kwa, nan tete-ti. Et kounya la, et kounya la, kounya la. Et la monsanjou, jou choual. Quand vous dites en que vous plein de a vous avez de que vous quoi pas que vous avez dit, non, de quoi, ou pas besoin, ni? nom de Jésus, au que vous dans tête li vous vous avez dit que vous Les vous avez dit ça vous Ligien ba ou samedi. Nan tête li. Ligien azaka krab. Azaka krab la son diab vol On diab krab ki pouva m'en rale la jamboun. Ligien damba la. Damba la son diab koulev kap valer la jamboun. Et puis alvomi bay moun. Ligien azaka medè. Nan tête ton diab por. Il y a Il y a encore, On dit un criminel Encore Il y a Ezzuli Il y a seconde Ezzuli Il y a 21 nations Il Ligue Ligue y 101 nations Chaque saille C'est division diabolique Toutes nos têtes la mort sans jour. Alors pour ne pas être devant nous même faut ronger. Et je vais vous dire, ça me gagne. Amen. Il y ba pied lèvre qui est cassé. Il y a un grand chemin. Il y a un lèvre qui à 7 têtes. Excusez. Il y a à 3 têtes. Il y a un lèvre qui est à 7 têtes. Il y a un à 17 têtes. Il dragon rouge. Il y a un dragon vert, il y a trois femmes d'Égypte, il y a trois femmes d'Afrique, il y a un agoué, il y a la sirène. Je dis la mort sans jouer, tout le monde dans le pays, tout le diable, ça, sans que je ne vais pas parler de un petit pourcentage Satan. Je rencontre tout dans le ministère depuis plus de 30 ans. Je ma dans la bin. Exemple. Exemple. Mesdames, ça. Ce flow sorti, Il était chargé comme un, un, un bâtiment. Un bateau. Il est libre. Exemple. L'autre part, est Mesdames Il Mesdames mesdames, est Exemple. Il était chargé. Exemple, il était chargé Exemple, tout le de dans la tête Exemple, il est chargé Exemple, exemple Exemple, exemple Exemple, il est chargé Il ne va pas te manifester Il chargé L'évangile m'a prêché à délivrer L'évangile m'a prêché à délivrer. Vous. Yeah. Amen. C'est que je parlais de Brigitte. Amen. On dit grand monde. flobop. Mais action, la mort s'en joue. Action, c'est kidnapping. Et. Nous apprenons et pas y a un kidnappé Il y a un Canadien, il y a un Américain Il y a un Haïtien, il y a un Dominicain il y a un Action et La mort sans jour C'est un kidnappé C'est vol C'est tout le monde C'est voler machine monde C'est violer les monde C'est Fouiller, rendre plein Invivable augmenter citoyens paisible, paisible Qui vivent dans la plaine Sanctionnez machin En pile business fermé En pile monde Pas qu'à vivre, En pile monde dans la plaine De quoi débouquer de Non en pile l'école fermée Gouvernement pas qu'à rien, La police pas qu'à rien, Etc, etc Bon, moi-même, non, non, Jésus-Christ, avec tout équipement moins dit. Mais ça nous dit la mort sans jour. D'après le psaume 92, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être. Anéanti à jamais. Mais comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y culture avant de frapper tout humain, il y un espace. Il y un espace. Ézéchiel 18, verset 21-22. Si le méchant se repent de tous les péchés qu'il a commis. S'il observe toute la parole et pratique la droiture et la justice, Amen. il vivra. Amen. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a, commis, qu a commises seront oubliées. Il vivra Amen. à cause de la justice. Amen. Si méchant toujours, s'il refuse de se repentir, Abandonner toute vieuse ça a fait. Hein? Voici ce que la parole de Dieu déclare. Sous refuser, abandonné abandonner, mode de vie, ça va pratiquer. Hein? Parole de bon Dieu déclare Si méchant, lui, pas repartir. De toute mauvaise œuvre, il dit avant longtemps, méchant ça a anéanti et péri à jamais. La mort sans jour, avec toute équipe, par déclaration et par autorité que le Seigneur m'a dit. L'épée que mon Dieu a pour le combattre, mon nom, je crois que ça devant. Moi. On croise épée ça, l'épée de l'Éternel. On que l'épée de la vie devant la mort sans joue. La mort sans joue, l'épée de la vie croisée devant. Pousse. L'épée de la vie croisée devant la mort sans joue. National et international tant de ça, tout allié au lieu. Tout allié, attention, attention Contrôlez pour nous, l'épée De la vie croisée devant la mort Sans jour, nous déclarer L'épée de la vie croisée devant la mort Sans jour Et par déclaration de Jésus-Christ La vie Contre la mort La vie Contre la mort L'éternité bénie. Contre toute ça, contre l'éternité bénie, contre toute ça, qu'elle te sent, contre toute ça joue, qu'elle te sent S-A-N-S, qu'elle te sent 1-2-0, quel que soit Sambak, on ne comprend pas qui s'en te dit, mais Amen. Amen. l'éternité bénie croisée devant, sans joie, devant sans joie. Et la mort s'en joue à son principe hôtelier. Principe hôtelier a râlé. M'a râlé. La mort s'en joue à son principe On s'en joue le choix. Avec épais ça. Épée de l'éternel, épée de Jésus-Christ croisé devant nous. L'équipe choix pour choisir la vie. Lui qui choix pour choisir la mort. Et sans délai Parce que la main fait avec toute l'équipe. Dans le pays et dans le monde Nous disons, si la mort choix si la mort s'en joue. Pas choisi la vie automatiquement choisi la mort oui. automatiquement choisi la mort, oui. même déclaré dans le nom de Jésus, tout ministère de liberté pour toute la plaine, de liberté pour toute la plaine, de liberté pour toute la plaine, de liberté pour toute la plaine, de liberté. Monsieur l'État haïtien, monsieur l'État en Haïti, mais ça Jésus vous a dit, non Jésus dit, puisque nous ne pas décidé de mettre l'ordre lui-même, ni ne pas mettre l'autre. Et l'Éternel vous a dit, pour me dire, monsieur l'État, qui mettait le pays en Haïti, ça, là, tout est L'idée dit que, justice pour monsieur, monsieur Sahayo, qui t'a demandé nous payer, nous payer les âmes. Il dit y a. une justice pour vous. C'est une justice t'a demandé Parlementaires, sénateurs, députés, mettez les âmes dans les mains je suis bandit qui t'a parlé, malheureusement, quand tu mouru, pour le dire que travaillé, député mais pas sale, l Il te fait l'élection pour lui, mais il t'a fait job, c'est mécanicien. Il l'a juste emballé. Et eh, je regrette ça pour toute bandit, je commencé la Et je dis, la mort, sans jour, malheureusement. Bandi bon Anel mourit de bah, bagat a repentie. Autrement bagat repenti. En pile, en pile, bagat repenti. L'église a campé, le veuille-moi. Mais ça, mais ça, somme 60, verset 13-14 dit. Il dit. D'abord, il dit, donne-moi du secours contre la détresse. Et le secours de l'homme n'est que vanité. Et il dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Somme 144 verset 1, il dit, bénis soit l'éternel mon rocher. Tout le monde lève tout le monde n'est pas le côté. Béni soit l'éternel, oh mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit l'éternel, mon oh qui exerce au combat. Béni soit l'éternel, mes mains tout le monde, surtout leader, fait ça. Ou en même, ça me l'enlève dans la tête. Et sous la mort, je me Dans le nom de Jésus, je me toute tout, j'ai toute, Je me ramasse tout, je me ramasse tout, je me ramasse tout. Je me ramasse tout, je me je me déshabille. Yo, et je me plonger dans l'abîme. Au nom de Jésus, il plonger dans l'abîme. Au nom de Jésus. Je vous dit victoire. Bataille, bataille tout gain, bataille tout gain, bataille tout gain. Et encore, je déclarer la Monsieur, ferme-moi. Je mon déclarer la médi en condition. Nous avons une bataille visible. La médi va conditionnée. Position de la médi, toute l'idée. La prière, toute leader. la prière. La plaine des chaos délivrée, tout La plaine des chaos La vie est, La vie est, sous Jésus. Monsieur les armes avec lesquelles nous combattons, mais elles sont puissants. Yes, nous allons longer maintenant dans la zone de la plaine quoi Nous allons tirer sept missiles. En dabase la mort sans joie. On a base la mort sans joie. Soit pour conversion, soit pour la mort. Quand les hommes avec lesquels... Nous Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.